Bonjour Alors bonjour, nous nous sommes en avant les loulous Et en fait on va se présenter, c'est notre première vidéo Bonjour je m'appelle Diane, j'ai 8 ans, je suis en CE1 et l'année prochaine je serai en CE2. Bonjour, je m'appelle Louis, j'ai 11 ans, je suis en cm 2 l'année prochaine, pendant le tour du monde, je serai en 6ème. Bonjour, moi c'est euh, voilà la maman des loulous, je suis enseignante et euh, voilà. <rire> et moi c'est Christophe, donc je suis le papa. Et, euh, et si on fait cette vidéo, donc c'est notre toute première vidéo, si on fait cette vidéo, c'est pour vous dire qu'on va euh, tout vendre, euh, liquider tout ce qu'on a, notre chez nous, notre appartement, et faire un tour du monde euh, On va faire Canada, ensuite on va aller au Japon, suivi de la Nouvelle-Zélande, euh, de l'Australie, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Cambodge, Laos, euh, Thaïlande, et... Bonne nuit. Oui et non. Alors, d'abord non, parce que on va quitter les copains et les copines et on ne sait pas là où on va aller. Ensuite, oui, parce qu'on a de la chance de le faire et il n'y en a pas beaucoup qui le font. Et, et c'est bien et on va voir beaucoup de choses. Je suis contente de partir parce que euh, c'est une grande expérience qu'on va vivre. On a de la chance, il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde qui peuvent euh, faire ça. Et puis euh, aussi, on peut voir des choses extraordinaires dans le monde. Parce que le monde, il est beau, il est fait plein, plein d'amour. Et quand on ne le visite pas, après, on se sent comme isolé. Moi, je suis que content. Eh bien, nous aussi, on est très content. On part bientôt, le 20 août. On est un petit peu stressé, on a encore plein de choses à finir, plein de préparatifs, mais vous pouvez retrouver tout ça sur notre blog. Donc notre blog c'est loulous.com loulous. Voilà, et on vous dit euh, à bientôt les loulous À, à bientôt, bientôt.